Bonjour, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous ceux qui sont les bienveillants et à tous ceux qui ont toujours visionné mes vidéos et tout ce que j'avais à dire sur l'ensemble de mes vidéos. Et, et donc, continuez hein, si vous le souhaitez. Vous êtes de toute manière les bienvenus, voilà. Et, Sinon le premier sujet là, euh, bon, j'avais euh, euh, fait une vidéo précédemment concernant les, les six pistes, principalement et bon, ça fait quand même euh, depuis l'année dernière et donc euh, là j'en refais une mais je vais aborder euh, plusieurs sujets à la fois je vais faire euh, tout en même temps euh, voilà, je, euh, sinon euh, pour les cyclistes euh, voilà bon, comme vous le savez euh, ça fait des années que je, je, je roule à vélo quoi, je, et je ne m'en porte pas plus mal et là euh, bon, j'ai je, je, euh, lu récemment euh, concernant les, les différences d'effort de, par rapport à ce qu'on fait du vélo du vélo traditionnel par rapport au vélo électrique euh, moi je ne suis pas tellement favorable à ces trucs là parce que bon moi quand même, je dispose quand même d'un un vélo éthique chez moi et euh, bon, j'en fais couramment chez moi chaque, chaque jour, tous les jours. Je fais du lundi au dimanche du, du vélo elliptique. Donc on, on dit que les, les vélos traditionnels, on fait des courts trajets et puis après on arrête là. C'est euh, pas vraiment euh, réel quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils ont leur propre vélo d'appartement ou des vélos électriques à la maison ou quoi qu'il en soit hein, quoi. Euh, de quel euh, matériel de fitness, fitness qu'ils ont euh, à leur domicile donc euh, s'ils font euh, du sport pendant une heure et demie comme ça, plus le vélo traditionnel euh, ça fait plus euh, ça fait plus de, de demi-heure hein, d'effort de, quoi moi, je veux dire, pourquoi euh, se différencier euh, par rapport à euh, euh, euh, ce qu'il y a le pour et le contre euh, Par rapport à euh, l'autre, il est bien mieux que l'autre. Euh, on se différencie par rapport à ça. Si on, on préfère euh, faire du vélo euh, traditionnel, euh, à qui ça dérange euh, Je sais pas, moi, j'ai un doute sur ça parce qu'ils incitent beaucoup de gens à, à prendre des vélos électriques de, de façon à mieux pénaliser les, les cyclistes parce que les vélos, les vélos électriques ça roule nettement plus vite que, que les vélos traditionnels et ça c'est incontestable je veux dire moi, moi quand je roule je roule à vélo, j'ai toujours roulé entre, je jamais dépassé 25 km à l'heure sur route. C'est vraiment pas beaucoup, hein. même un coureur, il, il court plus vite. Et, tandis que le, le coureur, euh, bon, il, il a son droit de, de courir sur les trottoirs. Mais il peut, il peut bien bousculer quelqu'un, un passant, alors qu'on dit que les vélos c'est très dangereux à être sur les trottoirs, mais ceux qui courent dans ce cas. Bon, moi aussi je cours, hein, mais bon, moi je cours dans les endroits forestiers, dans les endroits un peu plus, un peu plus calmes, où il y a des. Des chemins spécifiquement liés pour les cours ceux qui font du footing. Ça, moi je, je, je cours aussi. Je je fais je parcours pas mal de, de, de kilomètres. Moi je dis pas chaque semaine parce que des, il y a des fois j'ai pas le temps. Des fois je ne je cours pas pendant deux ou trois semaines. Et je reprends le, le mois d'après. Donc euh, voilà quoi, c'est. Euh, voilà quoi. Et donc euh, moi, comme je cours, on ne sait pas toujours. Mais euh, à vélo, euh, je veux dire, c'est. Ça, ça fait nettement du bien par rapport à notre. notre physiologie, on a on a un bien-être absolu, on a c'est formidable de faire du vélo sincèrement, et bon, ça comme je redis, ça fait des années que je roule à vélo, mais habituellement je roulais en voiture auparavant, mais je fais des sacrées économies, hein. Alors, je fais vraiment et je vais, avec mon vélo, je vais partout, hein. je peux aller partout, euh, euh, je veux dire, la commune, là où je suis, euh, il y a de tout, quoi. il y a le commerce, il y a de tout, il y a hein. l'administration, il, il y a des choses comme ça, quoi. et voilà, ça, ça, a un gain, euh, ça a un gain de temps, et puis ça fait du bien au niveau... Euh, au niveau euh, de notre morale, ça fait énormément de bien, même courir, hein, ça fait énormément de bien, mais comme je dis, euh, et, et, on n'a pas à se différencier par rapport, euh, euh, voilà, toi tu fais plus de sport que moi, euh, ou l'autre il fait plus de, euh, <rire> c'est quoi ça, moi je... Euh, quand je roule un vélo, euh, je me différencie pas. Hein, euh, je ne dis pas l'autre euh, vélo électrique, c'est bien mieux que le vélo euh, traditionnel. Moi, moi, je suis satisfaite de mon vélo. J'ai un VTT seulement et je fais des pentes, je fais des, euh, je fais de tout quoi. Hein. On peut rouler n'importe où avec euh, le vélo traditionnel hein, et on roule bien. Hein, euh, on peut faire des kilomètres entiers. Hein, c'est on peut aller n'importe où, et puis l'avantage, c'est qu'on ne calcule pas. On ne calcule pas sur nos kilomètres, de combien ça va coûter. On peut aller n'importe où. Moi, je fais des kilomètres par semaine, en plus, en plus de mon vélo électrique. Ben, je fais quand même du sport, hein. c'est vraiment n'importe quoi. On dit toujours euh, le vélo électrique, c'est bien mieux, mieux que le vélo euh, traditionnel. Euh, ça dépend dans quel sens vous le dites. Bon, Quelqu'un qui prend que du vélo, qui a rien, qui ne possède rien, alors, mais c'est quand même du sport. C'est des efforts euh, intenses hein, quand on fait du vélo. Euh, euh, traditionnel c'est bien mieux que enfin honnêtement euh, c'est autre chose moi bon, j'ai jamais essayé le vélo électrique mais bon moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de c'est comme si on incitait à quelqu'un euh, euh, bon elle a un simple vélo et puis euh, bon on incitait à aller euh, beaucoup plus haut parce que c'est vrai qu'un vélo électrique, c'est moderne, c ça va plus vite. C est, c est, puis ça ne demande pas vraiment d'effort hein, en faisant le Moi bon, juste à pédaler. Mais c'est tout, on n'a pas, pas l'effort au niveau de l'avant-cuisse et tout ça. On n'a pas cet effort comme lorsqu'on fait du vélo tout simple les vélos euh, voilà c'est moi je suis satisfaite de mon vélo c'est tout moi, je, je n'ai pas à me différencier euh, si l'autre il veut un super vélo super, euh, un super vélo euh, je sais pas euh, une troisième dimension euh, c'est tant mieux pour lui moi je, je suis fière de mon, mon vélo mon, mon simple vélo je n'ai pas besoin d'avoir un un moteur sur un vélo <rire> c'est plus vraiment un vélo quoi ben, je sais pas hein. moi j franchement à ma vision des choses moi je déjà je dépasse pas euh... j'ai jamais dépassé 25 km à l'heure et euh, bon euh... c'est vrai que euh, à ma vision des choses il y a des routes qui, qui sont à contresens et parfois, les, les cyclistes, ils veulent couper ce chemin-là parce qu'ils n'ont aucun accès pour aller, euh, je sais pas, dans un endroit. Et puis, euh, ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a un sens interdit, parce que sinon, les, certaines personnes commencent à railler, à dire « voilà, euh, vous êtes dans un sens interdit » dans ce cas on peut même interdire même les piétons, hein, parce qu'il y en a qui, qui marchent sur la route c'est aussi dangereux hein. et pourquoi pourquoi pointer uniquement euh, aux cyclistes comme quoi euh, ouais, c'est des dangers publics et, les, euh, et dans ce cas de, les, euh, ceux qui font du footing, pourtant moi j'en fais du hein, footing, hein, mais jamais de la vie j'ai fait euh, sur route euh, comme ça, où, où le trottoir, euh, à part les trottoirs spécifiquement, liés euh, ceux qui sont pour les promeneurs, pour euh, qui c'est purement visible. Mais euh, c'est autant dangereux euh, eux que les cyclistes. Même les cyclistes sont dangereux, hein. c'est comme tout, il y en a qui même qui grillent les priorités, hein. euh, moi ça m'est arrivé. Hein il euh, y a des cyclistes euh, et hop, ils m'ont coupé la priorité euh, hein. voilà, entre cyclistes euh, même entre nous hein, c'est... pourtant euh, euh, moi je circulais à la voie prioritaire mais l'autre il grille le, le stop bah, hein. pourtant il, m il me voit hein. moi, je, je passe et puis hop euh, voilà quoi, il y, a, il y en a des dangers publics, hein, maintenant cyclistes hein. euh, voilà moi je généralise pas moi je généralise pas je fais euh, en fonction de ma vision des choses parce que moi quand je roulais en voiture euh, moi je, je roule euh, mais temporairement maintenant mais quand je roulais je, jamais de la vie j'ai klaxonné un cycliste ou j'ai euh, voilà j'ai ça demande pas grand chose hein, les cyclistes hein, je veux dire euh, je leur ai laissé et puis quand je devais dépasser ben, je dépassais à une certaine distance voilà moi bon, ça m'arrive aussi euh, de faire des erreurs hein, ça m'arrive hein, mais c'est comme tout hein, mais on, on peut faire même des erreurs mais tout en la, la prudence. Voilà, euh, euh, c'est comme euh, rouler sur les trottoirs. Il euh, n'y a rien qui est interdit à rouler sur les trottoirs à condition, à une seule condition de rouler à 6 km à l'heure. Voilà, c'est. Euh, et les gens euh, commencent, l'inconvénient, c'est qu'ils commencent à faire des, des gendarmes du moment qu'on ne dépasse pas 6 km à l'heure, eh ben, on peut rouler hein, sur les trottoirs. Prudemment, bon, on peut rouler, euh, en condition qu'il n'y a pas de, de passant a à proximité. Moi, il, il m'arrive de rouler un petit peu plus vite, quand il n'y a personne. Moi, quand il euh, il m'arrive de rouler sur le trottoir, Moi, je l'avoue, hein, mais je, euh, je, je fais attention. Je, je roule à 6 km à l'heure, quand il y a prudence, quand y a, mais en général, je roule toujours doucement. Moi, je, sur, sur les trottoirs, euh, je jamais fait la course, euh, je m'arrive rarement hein, de faire les Je <rire> jamais fait autant danger public comme ça, euh, parce que quand je vois, je redis euh, il y a même ceux qui font du footing, euh, ceux qui, qui marchent sur la, la route. Hein, euh, puis même, euh, quand un, euh, des fois des cyclistes roulent à proximité sur, euh, sur le bas-côté sur la route, ben les, les voitures qu'est-ce qu'ils font et ben Ils frôlent. Ils frôlent, euh, des fois ils frottent. Le, le cycliste et ça, ça incite au cycliste de, de rouler encore plus à droite pour, enfin euh, qui frôle la, euh, les cyclistes et que le cycliste il frotte le trottoir ben c'est là c'est encore plus dangereux et encore s'il y, euh, y avait les dispositifs euh, euh, pour les, les pistes cyclables il n'y a, a quasiment pas de pistes cyclables, hein. par exemple, dans un endroit pas loin, pas loin de chez moi. Bah, C'est dangereux, quoi. Hein. Il n'y a pas des trucs des euh, enfin des, des poteaux, comme ils ont fait euh, au centre-ville. C'est pas mal ce qu'ils ont fait au centre-ville. Ils ont fait un écart sur, euh, sur les... Ils ont fait une, une piste cyclable avec des, des boutons à, à ferraille pour éviter que les voitures ils se euh, rabattent euh, euh, sur nous. Quoi, hein. et bon, il, y a des, il y a beaucoup d'endroits, il n'y a pas de dispositif. C'est comme euh, je redis, quand on va dans, dans, dans un sens, dans un contresens, même, il n'y a pas de, de panneau de signalisation comme quoi c'est autorisé. Mais euh, l'avantage, c'est que la route est largement suffisante pour euh, circuler dans, dans cette voie. Il n'y a rien qui gêne. Euh, je veux dire... Euh, mais des fois, les, les passants, ils, sont, ils râlent. Quoi. Ils disent que c'est interdit, que les vélos ça, ça va vraiment partout, c'est pratique et puis euh, moi j'ai l'impression que c'est un, un, un système de, de jalousie. enfin Les gens ont dans un système de jalousie, euh, on se met euh, les uns contre les autres, euh, l'autre euh, est nul, l'autre euh, vaut mieux que toi, l'autre il vaut mieux... On se différencie, on est déjà dans une société comme ça. Alors imaginez-vous le, entre les cyclistes et en plus les cyclistes, ça ne demande rien, ça ne demande pas. ça ne pollue pas, ça n'émet pas d'effet de, de, de, de, de, de serre. Ça émet ça rien, un vélo traditionnel comme ça. Tandis qu'un vélo électrique, il bah, y a du lithium dans les trucs euh, qu'ils émettent. Les hein. trucs électrique, c'est tout, euh, tout composé euh, de métaux euh, spécifiques. Hein. Tandis qu'un vélo tout simple, on ne pollue pas. C'est comme euh, les vélos électriques à la maison, ça ne pollue pas. Voilà, c'est... Enfin, ils font... Ils font de ces trucs et ils cherchent des raisons pour pénaliser les, les cyclistes. Voilà. Parce que ça.. Parce qu'il n'y a aucune charge. Il n'y a, euh, a aucune charge. Il y a, euh, on ne paye quasiment rien. Alors que c'est absurde de payer l'assurance, de payer. Euh, dans ce cas, on paye l'assurance, on paye le rodateur, on paye les. À nos propres efforts, on doit payer, quoi. On doit... Et pourtant, on ne pollue pas. On... Ça demande que nos propres efforts, on ne demande rien à personne. Et voilà, quoi. Et bon, euh, il devrait faire euh, de, de temps à autre des, des dispositifs de... pour les cyclistes, un peu plus de façon euh, à ce qu'ils puissent rouler. Euh, euh, sereinement euh, partout quoi parce que ça se roule partout ça prend vraiment pas de place un vélo c'est pas un gros engin euh, voilà c'est moi j'ai toujours pensé comme ça mais bon euh, c'est pas c'est pas évident hein. quand on est face euh, à la contradiction euh, constamment euh, on est dans une société, c'est quasiment que ça. Et les gens, euh, quoi qu'on dise, euh, on est dans le tort absolu. Moi, je, cher je ne cherche pas à avoir raison ni tort, je m'en fous. Mais je dis ce que je pense au niveau de euh, mes opinions, c'est tout. Euh, les cyclistes, il n'y a rien de tel de faire euh, du vélo. Moi, moi je, je me sens bien, je me sens vraiment nettement bien, quoi, c'est à titre personnel, maintenant, euh... mais si chacun, il dit, euh, faut pénaliser les vélos, et ben, dans ce cas, il faut pénaliser tout le monde, il faut euh, même pénaliser l'appartement, hein. euh, ce qu'on possède, euh, les vélos elliptiques, euh, même ça, il hein. faut, faut pénaliser tout, euh, bientôt, on ne devra plus rien avoir, tellement que qu'ils euh, euh, cherchent euh, tout euh, le possible pour euh, devoir payer, euh, quoi qu'on fasse. Euh, euh, on mange un fruit, euh, ça y est, on paye. Euh, <rire> bon, on paye. Euh, quand on achète, tu as les TVA et tout ça, on paye. Voilà, c'est à croire que c'est l'argent qui nous fait... Euh nous fait manipuler de toute façon on est manipulé par l'argent c'est évident on est il n'y a que ça dans la vie et quand il y en a qui disent souvent il faut l'argent pour vivre pour faire pour est ce qu'on doit acheter est ce qu'on moi je suis pas tellement euh, dans le même point de vue euh, que, euh, que ces gens-là moi j'ai une autre vision des choses euh, comme euh, quiconque hein, chacun a sa différence de, de la façon dont ils peuvent penser concernant la, la monnaie tout ce qui est euh, financier mais pendant ce temps euh, on dit toujours que ça a aimé le, ça rapporte le pouvoir d'achat ça... Ça met du mouvement euh, pour, euh, pour pouvoir acheter, ça fait, euh, ça fait euh, des bourses, euh, ça. ça mouvante. Euh, il, faut, il faut du piment dans la vie hein, avec ces trucs-là. Euh, euh, C'est quasiment euh, de la banalité. Et puis les gens, ils veulent vivre sous le seuil de l'argent, ils, euh, ils veulent souvenir, ils veulent. Euh, subir, euh, sinon sans ça si les gens euh, seraient heureux, si enfin seraient heureux, hein. on aurait de quoi vivre, parce que euh, maintenant tout s'achète, hein, que ce soit de.. Euh, tout, euh, je dis maintenant euh, tout, euh, tout, tout euh, s'achète. Quoi qu'on fasse, tout euh, on doit donner de la monnaie et puis on doit se refermer, quoi, c'est ça. On ne vit que par rapport à la monnaie. Euh, alors qu'il y a certains qui disent euh, « bah ben Non, ce n'est pas, pas à cause de la monnaie qu'on est dans le désarroi. Euh, » Alors quand on paye euh, les, les charges et tout ça, les loyers, les, les énergies comme l'électricité, le gaz, euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, c'est quoi C'est la monnaie, c'est tout le le système monétaire qui, fait, euh, qui nous fait euh, mouvementer à devoir payer, à devoir temps et tant, avec les TVA et tout ça. Bon, on dit que c'est pas l'argent. Ben c'est quoi alors c'est tout, euh, tout est lié avec l'argent. Comme je le redis, redis, redis. Tout est lié avec ça. Et c'est... C'est une évidence pour moi, hein, je veux dire... Euh, on vit quoi qu'on fasse dans la vie, euh, dans la société, euh, le système, euh, tout s'apprend par les calculs, euh, euh, au début de l'école, de l'instruction, au début de, de ça. Euh, la primaire, euh, enfin la maternelle, la primaire, euh, les lycées, euh, la fac, tout ça, c'est. Et tout est lié, euh, y a, tout est calculé. Il n'y a que des calculs. Donc, euh, tout est lié. Hein, euh, quand on achète, il faut savoir euh, rendre la monnaie, il faut, faut savoir calculer, il faut savoir. Euh, voilà, c'est une évidence. C'est tout euh, à, dans, dans la basique des choses, c'est qu'avec ça. Et euh, on ne vit que. Euh, que au système monétaire hein. c'est pas vrai quand enfin ma vision des choses euh, vivre dans la sans euh, que c'est pas à cause de l'argent bah non moi, je suis pas tellement dans cette vision des choses là je suis pas dans cette vision là dans cette optique je veux dire moi j'ai ma vision des choses et voilà quoi je, je n'incite personne à être d'accord avec moi, moi je crois je la vision des choses ce qui me vient à l'esprit au fond de moi-même et basta ben, je, je n'ai pas plus à dire maintenant je ne le redis pas parce que euh, à chaque fois je dis toujours les mêmes choses concernant l'argent vous savez ce que je pense ceux, qui, ceux et celles qui ont regardé mes vidéos mes précédentes vidéos vous savez de quoi je pense au niveau de l'argent depuis de 2013 donc euh, voilà c'est moi c'est ma vision des choses voilà c'est on est dans un système maintenant euh, euh, on se différencie on est dans un engrenage on, on doit s'identifier euh, euh, au système de ce qui nous impose bah, bientôt, ça va être ça. Hein. On va être imposé, on va être euh, incité, euh, non seulement on va être incité, par exemple, pour, euh, pour euh, ils vont nous donner des conseils de, pour mettre des, en appelant euh, les puces RFID euh, pour euh, suivre le système. Quoi, petit à petit, au fur et à mesure, euh, ça va être comme ça. Hein. On va se laisser berner comme des, comme des aliénés. Hein. Voilà, c'est... Et c'est moche à dire, hein, je veux dire, on n'a même plus notre propre consentement, que ça risque de, de retomber sur, contre soi-même, c'est malheureux. Euh, on a beau à défendre une cause ou des choses comme ça, qu'il y a tellement de, de choses qui ne vont pas, mais qui commencent au fur et à mesure de cacher les choses, de falsifier et puis déjà euh, à peine euh, lorsqu'on dit un truc que c'est falsifié dans, dans les médias et eh ben c'est euh, on se fait mystifier quoi c'est malheureux à dire hein. il y a, euh, on se fait humilier on se fait euh, berner comme des voilà, c'est on doit suivre le système et puis on demande qu'est-ce que ça va donner, hein. je veux dire, on nous impose, on ne donne même pas notre propre avis, si on a envie d'être de, de, dans le... Euh, d'être soi-même, au fond, de soi et puis... Euh, de vivre en fonction de nos propres moyens, puis de nos propres. Euh, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a. Euh, d'une nécessité. Ben non, euh, il nous incite à encore à aller plus loin, à mettre comme euh, des. comme je vous ai dit, là, des pucets raffinés bientôt. Hein, euh, euh, comme, euh, je me demande si ça va être obligatoire auparavant, enfin après. Si ceci va, va tout mettre en œuvre au fur et à mesure, ils vont obliger, enfin là ils sont en train d'obliger euh, certaines euh, euh, dispositives euh, au niveau des lois, des euh, retraités, des euh, chômeurs, des. Euh, des euh, voilà, il euh, y a des obligations à devoir vivre comme ça, on vit dans vraiment dans une euh, dictature euh, euh, impitoyable parfois. On est dans un système, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et comme j'ai dit euh, sur euh, la cosmopolite, euh, j'avais fait une vidéo sur les, Chaque pays a ses euh, projets de loi, ses euh, lois et euh, on doit, on, nous sommes dans le devoir de respecter euh, les lois de chaque pays il euh, n'y a personne qui nous donne une large liberté hein. euh, voilà c'est on doit vivre en fonction de, euh, du pays mais pas de soi nous euh, on existe quasiment pas, enfin, pas vraiment à une seule condition qu'on s'y donne de notre travail voilà on est euh, on est euh, rentable déjà et on se donne beaucoup sur notre travail de ce qu'on peut rapporter aux autres euh, voilà mais de soi-même on n'a plus le temps hein. parce qu'il y a le stress en arrière-plan il y a, y a tout ce qui s'ensuit on vit dans un stress absolu euh, on n'a plus, plus le temps de se gérer de soi c'est pas c'est plus euh, dans la possibilité hein. c'est quasiment impossible hein parce qu'on doit constamment euh, penser aux autres, constamment, constamment constamment, constamment pour oublier de soi on est on on commence à être irréfléchi on, on commence à nous enlever de notre propre aspect humain, de notre propre aspect naturel, de ce qu'on est naturellement. Il y en a même qui ne se reconnaissent plus. Ils se disent moi je donne tellement aux autres que ce que je m'en fous de moi. Voilà, il y a beaucoup de gens, ils se disent ça, ils, ils, se, ils préfèrent se sous-estimer de soi que les autres, mais bon, c'est vrai que si on sous-estime de soi, on sous-estime les autres. Voilà, on est... Mais on n'arrive plus, quoi. On est... euh, mais moi, à mon avis, moi je trouve que si on sous-estime de soi, eh ben, l'autre, il... bon, certes, il a tout, mais est-ce que c'est vraiment sincère, tout ça Est-ce que il a vraiment... Euh... Euh, toute cette, euh, cette euh, qualité-là à, à, à offrir envers les autres. Et si Parce qu'on ne connaît jamais le fond de la personne. Hein, lui, il donne pour, pour un intérêt, pour son propre intérêt. Et basta, et après, il n'en parle plus. Hein, euh, C'est ça, hein, les... Euh, les gens c'est parfois des cachoteries où on cache de notre propre euh, et on, on veut offrir euh, tellement aux autres que c'est pas provenant de soi-même hein, parce qu'on nous efforce à être comme ça on est dans l'intérêt de de, euh, de faire ce devoir là pour, euh, pour une mission pour euh, mais on n'est on est quasiment pas soi-même. Hein. On ne vit plus pour soi-même. Moi, je trouve qu'on est dans un monde, c'est tellement... Euh, on dit toujours que chacun pour soi, euh, c'est ce pas tellement dans ma vision des choses. Hein. Euh, je dis chacun pour soi, euh, mais les gens, ils pensent pas à soi. Ils pensent euh, à obtenir plus d'argent plus D'intérêt, plus de, de moyens pour pouvoir offrir aux autres comme il se doit pour lui. Bon après, il n'en il parle plus. Hein. Voilà, c'est. Enfin, moi j'ai dit dans l'ensemble de ce, que, ce qui me venait à l'esprit, comme d'habitude. Voilà, et puis euh, bon, je vais. Maintenant, vous laissez, hein, je suis presque à 35 minutes de, de vidéo. Voilà, bah j'espère je, que ceci vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à, à bientôt. Et puis, euh, portez-vous bien, tous ceux et celles qui sont bienveillants. Hein, tous ceux qui veulent me voir euh, avec bienveillance. Je ne dis pas mes fans parce que je ne suis pas une artiste comme d'habitude. Je redis ça je ne suis pas une artiste, je ne dis pas mes fans, parce que c'est considéré comme une artiste, voilà, c'est bien, bah, je vous dis à, à, à nouveau à, à bientôt, et puis euh, en espérant que j'en ferai d'autres vidéos euh, à des sujets euh, euh, intéressants, voilà, pour le, ceux qui veulent me regarder, quoi. et merci encore, hein, et voilà, Bonne journée, bonne matinée et bonne soirée à toutes. Merci, au revoir.